Hey J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Ça me fait très très bizarre d'être ici Et euh, voilà Je comment, je sais pas trop comment c'est cette vidéo en fait euh, Voilà est-ce que c'est normal que je sois gênée toute seule En tout cas je suis super contente de, de tourner à nouveau après deux mois. Je sais pas si ça fait bizarre de me revoir dans votre fil d'actualité, de me revoir en vidéo. Euh, Peut-être que vous m'avez oubliée. Moi en tout cas je vous ai pas oublié, ça c'est certain. J'ai jamais été absente aussi longtemps sur YouTube. J'ai jamais été aussi peu présente, même sur les réseaux sociaux. J'ai clairement bah fait la morte en fait. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui parce que je vous dois quelques explications quand même. J'estime que je dois me justifier. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. J'espère que vous, vous suivrez cette vidéo jusqu'au bout parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et puis bah je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti. Attends les est chaud. Je suis désolée si vous entendez ronronner. C'est mon petit. mon petit chat. Mon petit Kiki. Bref. T'arrêtes de ronronner comme ça s'il te plaît. C'est relou alors on va commencer par le début parce qu'il m'a fait euh, bah, être absente et faire de moins avoir moins envie de faire des vidéos on va dire Tout d'abord les trolls que j'ai eu euh, sous ma dernière vidéo De la part du 18-25 on me disait, enfin bon bref, pff, je, je sais pas qui c'est ces gens, on ne sait pas qui c'est J'ai pas envie de le savoir, je m'en fous, la lumière est très bizarre Tout ça pour dire que sous ma dernière vidéo j'ai eu une vague d'insultes D'habitude ça m'atteint pas ce, ce genre de choses mais là il y en avait tellement J'ai eu plus d'une plus vingtaine de commentaires comme ça Mais en tout cas ça m'a bien pourri ma dernière vidéo, surtout qu'ils bah, ils ont bien disliker ma vidéo, donc ça l'a bien descendu, c'est génial, j'ai tout mis en spam évidemment, Enfin, j'avais pas laissé ça sous une vidéo, ça m'a bien refroidi. d'habitude ça m'atteint pas, surtout que là c'était des trolls donc bon c'est même pas à prendre au sérieux, euh, en tout cas non, non non non non non non, non, non. j'ouvre ma fenêtre, mon chat veut aller se mettre sur le rebord de ma fenêtre évidemment, il y a 15 mètres de dénivelé, voilà donc, je sais plus ce que je disais euh, en fait il y en a eu tellement d'un coup j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis réveillée et j'ai vu ça, genre j'ai vu des insultes, des insultes, des insultes. J'ai pas tout de suite compris que c'était des trolls. J'étais là, genre je sais pas, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt de, de faire ce genre de truc. En tout cas, moi j'ai bossé dessus. Bon, clairement j'aime pas le résultat parce que euh, je suis insupportable. Mais bon, de euh, toute façon je m'insupporte souvent dans mes vidéos, mais là encore plus. Mais bref, quand même j'avais passé du temps dessus. Je veux dire quand vous voyez ça, vous êtes un peu là genre fish my girl. Après clairement déjà j'avais pas beaucoup d'inspiration à ce moment-là. J'avais pas trop envie de me en remettre dans le truc en fait. La deuxième raison qui a marqué mon absence, bah c'est le manque d'évolution, on va dire entre guillemets, sur ma chaîne. J'ai 7000 abonnés, c'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai ce petit kit que Noah m'a offert, que vous connaissez euh, pour mon anniversaire de 7000 abonnés, voilà. Normalement c'est les 10000, mais moi 7000 déjà c'est déjà bien. 7000 c'est énorme, ok. Mais le manque d'évolution, bah je vous avoue que ça m'a un petit peu traîné parce que je stagnais à 7030. Et puis ça descendait, je suis descendue à 6900, je sais pas quoi. Et puis je suis remontée. Et euh, c'est pas que le nombre d'abonnés en fait, c'est surtout la participation sous mes vidéos, les commentaires, ça évoluait pas trop. En fait moi c'est surtout l'échange qui m'a manquer avec les avec les abonnés parce que bah, les commentaires c'était pas ça il y, y en avait pas énormément en fait bah c'est ce que je trouve dommage parce que ce que je suis venue faire avant tout sur YouTube c'était surtout pour avoir une communauté en fait c'était ça que je recherchais à la base ce manque de, co de communication avec les gens qui me regardent bah ça m'a un petit peu fait chier quoi je vous le dis voilà mais la raison principale de mon absence et ça vous pouvez peut-être vous en douter bah, c'est le bac le bac de merde on adore donc vous le savez euh, si vous me suivez depuis un moment mais bon euh, c'est pas très difficile à deviner. Hein, de toute façon il y a ma lettre de dans la barre d'infos, j'ai envie de vous dire. Donc je suis, enfin, j'étais j'étais en, en filière économique et sociale, donc là j'ai passé un bac US euh, au, mois de, au mois de juin. C'était une horreur, c'était la folie c'était la panique. Bon j'ai toujours été une bonne élève, j'ai jamais eu de facilité par contre. Donc euh, les gens qui ont des facilités, profitez-en, exploitez-les, parce que merci, euh, moi j'aurais bien aimé. Mais j'ai ai toujours bien travaillé à l'école, tout ça, tout ça, enfin bref. Ça, on s'en fout, on s'en branle, mais honnêtement, bah, les révisions, bah, c'était la merde. Je m'y suis prise vraiment trop tard. Moi, dans ma tête, j'allais m'y mettre au mois de mai. Excusez-moi, le mois de mai, je me suis dit, ouais, tranquille, il reste un mois et demi, c'est bon, voilà. Je me suis dit, l'histoire, surtout, l'histoire, c'est vraiment la merde. L'histoire, je me suis dit, si je révise plus de deux semaines avant, je vais oublier, mais suis conne Charline en fait, je suis conne je suis conne, voilà, que je pensais pas que ça prendrait autant de temps pour réviser un chapitre et euh, bah voilà en fait c'est très très long et du coup c'était vraiment la merde, c'était la panique j'en pouvais plus, j'étais fatiguée je, je stressais, moi déjà je suis d'une nature stressée là, c'était l'angoisse, j'allais faire une syncope horrible, je vous le dis, horrible donc clairement, pendant euh, bah, quelques jours, bah, j'ai oublié que j'avais euh, Youtube, j'ai oublié que, euh, que je devais, entre guillemets, quelque chose à bah, mes abonnés, normal, ils me suivent, ils me soutiennent Enfin, c'est évident, et ben ça, ça m'est sorti de la tête pendant quelques jours, parce que j'étais tellement focus dans mon truc, franchement j'ai oublié, mais après, après, les... après quelques épreuves, bah, ça m'a fait... fait chier en fait, parce que je me suis dit eh hey, ça fait juste deux mois que j'ai pas fait de vidéo ça craint quoi, en plus je fais la morte et tout franchement c'est pas cool, Alors, clairement le bac ça m'a achevé, genre là c'est fini je suis mais soulagée les gars mais oh, j'ai fini, le... fini le 21 juin j'ai fini le jour de la fête de la musique, autant vous dire que la fête de la musique, bon c'est la fille. voilà c'était plutôt sympa je voulais faire quelques vidéos sur le bac parce que bah ça sert à tout le monde et puis en fait vu comment j'étais dans la merde, je me suis dit Charline, tu n'as aucun conseil à donner clairement, à part peut-être euh, pour comment euh, réviser dans l'urgence parce que c'est un peu ma marque de fabrique donc si vous voulez une vidéo là-dessus il n'y a pas de problème Avant, je vous la mettrai avant les rattrapages la prochaine vidéo que je fais normalement c'est pour les rattrapages où je vous filerai, non mais je vais pas vous gaver avec ça hein. mais euh, je vais vous filer euh, pour ceux qui malheureusement iraient au rattrapage quelques fiches que j'ai faites en écho ça sert toujours et j'en ai quelques-unes en histoire j'ai pas tous les chapitres mais j'en ai quelques-unes ça peut vous servir, je vous les filerai Voilà sur une petite vidéo de 1 minute 30, 2 minutes j'en sais rien voilà c'est terminé les résultats le 5 juillet Dès que j'aurai les résultats bah, je vous les mettrai dans la barre d'infos Voilà vous pourrez voir mes résultats euh, si vous voulez hein. Après clairement ça ne va rien changer à votre vie mais On s'en fout un peu Maintenant quatrième raison surtout pour laquelle Bah j'ai pas eu envie de reprendre après le bac J'ai pas eu envie de reprendre tout de suite Parce que j'ai eu une grosse baisse de morale dans ma vie Mais ça bon ça fait ça, ça fait quel, déjà quelques semaines que ça me turlupine <rire> Bah après ça c'est dans ma vie perso Mais euh, juste j'avais l'impression de perdre certains potes Et franchement ça me faisait chier parce que bah, j'avais l'impression que clairement bah, ça ne touchait que moi, que ça faisait chier que moi. Donc je me sentais un petit peu seule, voilà. Je n'arrête pas de me plaindre, je sais. Bon, c'est chiant. Donc je vais arrêter. Mais en tout cas, ça m'a bien fait chier parce qu'il y avait des gens que j'avais pas envie de perdre et puis que, bah, à mon avis, je reverrais peut-être très peu. Donc euh, ça, ça me fait chier. Mais du coup, on vient à la question. Est-ce que je continue? Est-ce que je reprends YouTube? Est-ce que je reprends les vidéos? Parce que c'est tellement d'investissement, c'est tellement de travail. Je vous jure, vous vous rendez peut-être pas compte ou c'est relou de dire ça, mais, mais c'est vrai. C'est tellement de c'est tellement de boulot. En fait, c'est tellement de temps investi là-dedans que, en plus, quand il n'y a pas beaucoup de retours, bah clairement, ça décourage et clairement, ça donne pas envie de continuer. Même si moi, franchement, c'est une passion de faire des trucs comme ça. J'aime bah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, le montage, tourner et mais ce qui me plaît le plus, c'est les changer. Donc euh donc c'est ça qui me manquait le plus en fait donc vraiment je me suis vraiment remise en question et finalement bah bah oui je continue parce que je suis pas prête à m'arrêter là parce que je pense que j'ai encore plein de choses à faire sur Youtube en fait si je m'arrêtais là je serais frustrée parce que j il y a tellement de trucs que j'ai pas fait que j'ai envie de faire j'ai vraiment plein d'idées de trucs à faire et, et je les ai pas réalisées encore donc j'ai vraiment envie de les... de les réaliser aussi avec vous et surtout bah j'ai besoin d'un exutoire en fait j'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler à quelqu'un voilà euh, je vais peut-être qu'il faut que j'aille voir un psy mais moi mon psy pour l'instant c'est Youtube donc euh, voilà j'ai besoin d'un. Exutoire, YouTube et mon exutoire. J'aime beaucoup ce mot. Euh, il faut l'avouer, exutoire, euh, comme fringale d'ailleurs. Fringale, c'est un super mot. Je trouve, c'est très, très fringale. Et bref, comme j'ai besoin bah, de m'exprimer autrement que à travers bah, l'écrit, qu'avec des potes, qu'avec ma famille, que avec mon chat. Oui, c'est bien aussi ça. Bah voilà, je veux continuer tout simplement et j'espère vraiment que bah, vous serez là pour partager bah, les galères de la vie quotidienne parce que fort heureusement, et c'est évident, je ne suis pas parfaite. Ça craindrait d'être parfaite. Ah, oh, ça doit être relou. Franchement, il y a des gens parfaits, mais vraiment leur vie... Mais ça doit être, ça doit être relou d'être parfait. Genre, c'est pas drôle d'être parfait. Bah les gars, voilà, hein, je crois que j'ai vidé mon sac. Euh, je sais pas s'il me reste des trucs à dire Tout Ce que je peux dire là maintenant c'est que bah, J'ai hâte de reprendre les tournages euh, Clairement là déjà ça me fait vraiment du bien ça, ça me fait du bien de retrouver la chaleur du tournage parce que c'est une horreur, je transpire comme une vache. Ça va être chaud clairement de tourner toutes les vidéos que, que j'ai à faire parce que clairement euh, j'ai des idées, voilà. Et ça va être chaud de bosser sur des vidéos parce que bah là les recherches d'appart, tout ça, ça va s'enchaîner. Surtout que ma fac, j'ai les choisi bien loin, c'est-à-dire à plus de 600 km de chez moi, voilà. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé le genre de vidéos que, bah, que j'aimais faire, les vidéos plus spontanées. Ou alors très travaillé, ça dépend. Mais j'ai vraiment, je pense que j'ai trouvé ma voie sur Youtube, vraiment ce que j'aimais faire. Donc j'espère que bah, vous serez de plus en plus nombreux à le, à le suivre et à le partager avec moi. Surtout moi je vous embrasse très fort, j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo que je fais. Et il me reste plus qu'à vous dire bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao